Bonjour à tous, alors je voulais vous parler dans cette vidéo de la notion d'alter Christus, c'est-à-dire comment être un autre Christ. Il faut savoir que c'est possible dans la divine volonté de Dieu, en s'immergeant euh, en permanence dans la divine volonté de Dieu. Et je vous renvoie aux, tra aux travaux de Luisa Picaeta, son œuvre Le Livre du Ciel. Alors c'est quand même une œuvre en 36 euh, volumes... Et euh, si vous voulez une bonne introduction, je vous renvoie vers le travail de Marcel Laflamme, notamment son livre Soleil, Soleil, euh, aux éditions du Parvig, qui est une très bonne introduction euh, à la divine volonté. Donc pour être un autre Christ, euh, le Béaba, c'est un respect absolu des dix commandements. Donc je ne vais pas y revenir, vous devriez les connaître par cœur, je, je vous mettrai le, le texte dans la description de la vidéo. Il faut aussi, pour être le, le, le plus sain possible et aller au plus haut des cieux possible, il faut faire autant que possible des actes de miséricorde, car c'est là-dessus que nous serons jugés, euh, non seulement à notre mort, mais aussi euh, au jugement dernier, qui ne sera finalement que la confirmation de, de notre jugement particulier. Et donc, euh, qu'est-ce que les œuvres, donc, les œuvres de miséricorde corporel, voilà, là aussi vous devriez les connaître par cœur, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, les œuvres de miséricorde spirituelle, Concilier ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Il faut aussi euh, vivre les contre-poisons des sept péchés capitaux. Donc en fait, les sept péchés capitaux sont des portes d'entrée euh, vers des péchés. Vers des péchés plus graves, parfois mortels. Des péchés capitaux... Euh, ne sont pas par définition des péchés mortels, mais peuvent entraîner des péchés mortels. Donc par exemple, pour l'orgueil, il faut opposer l'humilité. À l'avarice, il faut opposer le don de soi, de ses biens, de son temps. À la luxure, il faut opposer la chasteté. À l'envie, le désintéressement. À la gourmandise, la tempérance, la mortification. À la colère, la paix. À la paresse, l'effort. Donc ce sont des vertus à, à cultiver en nous. On les demande euh, à, à, par la prière, euh, avec la grâce de Dieu. Et donc, euh, pour revenir au thème de cette vidéo, euh, comment être un alter Christus, comment être un autre Christ, ça résonne avec euh, une épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Car effectivement, vivre dans la volonté, dans la divine volonté de Dieu, c'est euh, finalement euh, accomplir pleinement euh, la présence de Dieu en soi. Et euh, donc euh, finalement, tous nos actes résonnent dans l'infini, dans l'éternité. Tous nos actes euh, participent à, au grand fiat, divin, c'est-à-dire à cet acte à la fois créateur, rédempteur et sanctificateur qui se perpétue euh, depuis la création du monde, en fait. Et, et qui perdurera, euh, en tout cas, pour son... qui, qui perdurera euh, aussi, euh, je pense, euh, dans l'au-delà, en fait. Euh, euh, différemment que, euh, que dans notre dimension euh, en 3d mais euh, en 4d avec le temps mais euh, voilà euh, finalement quand nous serons au ciel nous nous serons carrément euh, en dieu en fait dieu sera tout en, en tous donc nous, donc nous serons dans la tous dans la divine volonté mais le but du jeu sur cette terre c'est d'intégrer euh, cette divine volonté de s'immerger dedans euh, en permanence pour finalement goûter le ciel avant l'heure et euh, accomplir les prodiges les prodiges d'un dieu en fait d'un autre christ donc moi je, je prie euh, pour m'immerger dans la divine volonté en fait il faut euh, il faut euh, régulièrement euh, faire des oraisons jaculatoires euh, d'immersion dans la divine volonté euh, très régulièrement tous les quarts d'heure serait vraiment excellent euh, moi en post-communion je dis aussi une prière d'union euh, au, au Christ parce que euh, nous, nous, nous ingérons Dieu qui euh, physiquement reste euh, environ un quart d'heure euh, présent en nous euh, physiologiquement dans l'Eucharistie mais euh, moi, j'en je, profite donc à ce moment-là pour dire une prière d'immersion dans la divine volonté, donc je vais vous la lire. « Seigneur, dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi et pour toi, immerge-moi dans ta divine volonté, maintenant et toujours, que je sois toujours là où tu veux que je sois, que je fasse tout ce que tu veux que je fasse, que je ne fasse pas ce que tu veux que je ne fasse pas, que mes pensées soient tes pensées, que mes paroles soient tes paroles. » Donne-moi force et sagesse. Protège toute mon intégrité physique. Garde toute ma motricité. Garde mes cinq sens. Et booste mes facultés intellectuelles. Alors il y a une, une horizon jaculatoire aussi que je dis euh, très régulièrement et que j'aime bien. Seigneur bénis sanctifie et protège toutes les âmes passées, présentes et futures, maintenant et toujours. Amen. Fiat. Voilà les amis, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.